Bonjour, je suis le docteur et Moran, greffeur capillaire. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évaluation du nombre de greffes à implanter. Souvent, lors de mes consultations, certains patients vont me demander « Mais docteur, comment faites-vous pour déterminer le nombre de greffes que vous allez implanter dans ma zone receveuse, dans la zone où j'ai perdu mes cheveux Ma réponse est celle-ci. C'est que je détermine le nombre d'unités folliculaires à implanter en me basant sur une formule mathématique qui est la surface fois la densité qui me donne le nombre d'unités folliculaires. Ou si je travaille sur la zone frontale, comme il y a une ligne frontale à dessiner, et que je veux que cette ligne frontale ne soit constituée que d'unités folliculaires simples, formule sera de surface fois densité plus le nombre d'unités folliculaires simples qu'on appelle single dans le jargon anglo-saxon. Je vais vous donner un exemple. J'ai un jeune homme de 35 ans qui se présente avec une zone frontale chauve. Là, je vais mesurer cette zone frontale. Admettons, dans mon exemple, je tombe sur une surface de 50 cm. Je vais multiplier mes 50 cm par une densité que je vais imposer selon les caractéristiques de cheveux de ce patient. Généralement, on a entre 40 et 50. Dans le cas précis, mettons 45. Donc, ça nous fera 50 x 45. Et comme je l'ai dit précédemment, comme il s'agit d'une zone frontale, je vais aussi ajouter le nombre d'unités folliculaires simples. Ici, admettons, on va mettre 300. Habituellement, j'ai aussi entre 200 et 350. Dans notre cas, on a à 300 unités folliculaires simples. Ça nous fera donc 50 x 45 plus 300. Le total nous donne 2550 unités folliculaires. Prenons le même exemple, donc le même euh, cas, 35 ans, mais avec un vertex qui est chauve sur une surface de 40 cm². Comme j'ai décidé de mettre une densité de 45, ben ça nous fera 40 x 45 égale 1800 unités folliculaires à implanter au niveau du vertex. Donc, il s'agit d'une petite formule mathématique, surface fois la densité égale nombre de griffons, petite variante pour la zone frontale, surface fois la densité plus le nombre d'unités folliculaires simples égale le nombre d'unités folliculaires à implanter.